Ça y est, on y est, le seuil symbolique de la parité entre l'euro et le dollar. L'euro est tombé tellement bas qu'il est arrivé à 1 pour 1 avec le dollar, à 2 dixièmes de centime près au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça y est, voilà, le seuil de la parité est atteint. C'est pas tarte, mais c'est comme ça. me quand même. Euh, et, alors, ce, ce côté psychologique, déjà, alors, ne faites pas l'erreur de croire que parce qu'on a atteint ce seuil psychologique de 1€, euro, ça va rebondir ou quoi que ce soit. Hein. Euh, on est dans une spirale baissière euh, qui est absolument pas du tout finie, vous avez encore un potentiel de baisse de 20%. C'est important pour votre patrimoine, j'y reviens très bientôt. Vous savez, en ce moment, euh, je passe beaucoup de temps à la fin de mes vidéos pour donner des conseils pratiques, donc allez au bout des vidéos, partagez-la, parce que plus on est nombreux à protéger notre patrimoine, mieux c'est. Euh, Inscrivez-vous euh, à, à la chaîne et au service d'information, parce que des conseils d'investissement, il vaut mieux les lire que de les écouter. En tout cas, les deux, c'est bien. Euh, je vous ai mis un lien qui a dû apparaître par là. Et en description aussi, hein, C'est je, moi je m'appelle Guy de Lafortelle, je redis le service euh, d'information économique et financière, l'investisseur sans costume, euh, l'inscription est gratuite, euh, franchement faites-le, hein, parce que c'est c'est pour ça que j'enregistre ces vidéos. Moi c'est enfin, je fais pas juste du divertissement, c'est utile ce que je de faire. Euh, Entendez-moi bien, vous avez un potentiel de baisse de 20% de l'euro. Je sais pas que ça va arriver, mais c'est. C'est un truc que vous, devriez, euh, que vous devriez regarder, vous devriez probablement vous positionner dessus. Parce que 20% de potentiel de baisse en quelques mois, c'est quand même des belles plus-values à faire. Une protection contre une crise de l'euro, ça me paraît aujourd'hui euh, le minimum que vous puissiez faire. Et je ne suis pas sûr que si vous allez voir votre banquier, il vous dites Bonjour, monsieur le banquier, j'aimerais me protéger contre une crise de l'euro, il est quoi que ce soit pour le faire. » Je l'ai fait, moi, il y a quelques années. Je voir, voir mais j'ai fait le tour de 12 banques avant de partir, passer quelques années à l'étranger, euh, et j'ai dit, ben voilà, j'ai un petit capital, je voudrais le protéger contre une crise de l'euro, euh, et puis euh, personne n'a été capable de me proposer le moindre produit, la moindre chose, les banques ne savent pas faire ça, vous êtes tout seul pour vous protéger d'une crise de l'euro. Euh, enfin, non, vous n'êtes pas tout seul, je suis là <rire> et Non, et, et puis on n'est pas tout seul, mais bref. Euh, et euh, cette parité de l'euro, euh, cet euro faible, euh, est très très mal interprétée. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que cet euro faible, vous avez tous les inconvénients d'une monnaie faible, sans les avantages d'une monnaie faible. Vous avez le pire de deux mondes. Euh, c'est très important ça, parce que, à première vue, si on écoute d'une oreille un peu distraite euh, les, les commentaires sur euh, cette baisse de l'euro, ben, vous avez euh, des gens qui se plaignaient, euh, il y a dix ans, depuis dix ans, d'un euro trop fort et qui disait, ah ben quand on a un euro en pleine crise de l'euro, vous avez un euro à 1,30, 1,35, presque 1,40, il était même à 1,50 en 2009, on en a fait du chemin dans cette spirale baissière qui nous a amené de 1,50 à 1 et qui va probablement nous amener à 0,80 dollars pour un euro dans quelques mois, c'est pas du tout impossible qu'on y aille, techniquement l'analyse technique laisse présager un truc comme ça. Euh... Ben, ces gens-là se plaignent en disant « comment est-ce qu'on peut avoir une économie française avec un euro allemand ?» Ils n'avaient pas tout à fait tort. Et Aujourd'hui que l'euro est faible, ils se plaignent encore. En disant « ah, l'euro est faible, ça renchérit les importations, c'est pas possible, on paye deux fois notre énergie à cause de cet euro faible, ils ont raison en l'occurrence, euh, c'est pas possible, si ça continue, il faudra que ça cesse. » Donc là, moi, je me suis fourni d'un petit tweet un petit peu provocateur, je savais très bien ce que je faisais, pour leur dire ben, « dis disons, vous êtes bizarres les gars, vous, vous, souhaitez, euh, un, vous souhaitez une sortie de l'euro euh, ou un retour au franc ?» Ce qui n'est pas la même chose, j'y reviens, euh, mais euh, ben, euh, mais euh, vous, si vous souhaitez un retour en France pour une monnaie plus en adéquation avec votre économie, c'est-à-dire euh, une monnaie plus faible, euh, et maintenant que l'euro s'affaiblit, vous êtes toujours pas content. Il faudrait savoir. Le... Et très bizarrement, là où je pensais qu'on pourrait avoir quelques discussions un peu intéressantes justement sur, sur, sur les monnaies, sur, sur les différences, sur comment elles, se, comment elles se valorisent, comment elles se créent, comment elles vivent, ah, j'ai eu des, des, des trucs totalement bizarroïdes, euh, ou de l'ordre de la fiction, de l'ordre euh, de, de, de la religion même, euh, de tous ces gens qui disent euh, ⁇ ben, Il faut absolument qu'on ait un retour en France, ça ira beaucoup mieux euh, ⁇ Ce qui n'est pas très loin de ce que je pense dans l'absolu. Pour moi, l'euro est une monnaie euh, mal conçue, mal créée, euh, qui euh, a mal grandi euh, et qui va mal mourir. Aucun problème. Et quand je vous dis ça, euh, c'est pas Guy de Lafortelle, euh, le petit couillon qui enregistre ces vidéos, euh, qu'il faut croire, c'est que vous avez une bonne dizaine d'économistes euh, de prix Nobel d'économie, de prix en mémoire d'Alfred Nobel, je connais, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, me la refaites pas une nouvelle fois, euh, qui, qui viennent de partout, des keynésiens, euh, de l'école autrichienne, des néo-keynésiens, de, qui, qui, qui, dès que vous avez quelqu'un un peu sérieux qui s'intéresse à l'euro et vous dit ce truc c'est foireux. Il n'y a aucun problème ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pas parce qu'un truc est foireux, euh, qu'il n'est pas persistant. L'URSS le, le, était foireux, on le savait en 1921 avec la NEP de Lénine. Ça a persisté pendant 70 ans, euh, encore après. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que le truc est foireux, donc il va crever demain à la bouche ouverte. Je, et à vrai dire, euh, si, euh, il faut, faut faire attention à ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on dit qu'il faudrait que l'euro se casse la gueule le plus vite possible. Je sais pas, parce qu'une sortie de l'euro, normalement, ça devrait se préparer, s'organiser pendant 5 ou 10 ans, d'un point de vue économique, plus encore que monétaire. Euh, ça se prépare pendant quelques années, au moins 3 à 5 ans minimum, plutôt un peu plus. De la manière que Poutine euh, prépare depuis 2014 et 2015 ce qu'il fait en ce moment. Euh, Je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'il fait. hein. ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Je... Je vais me faire démonétiser, moi. <rire> Bref, euh, et, donc, euh, et donc, moi quand j'ai mis euh, ce, ce, ce, ce petit message euh, en disant bah, vous êtes quand même bizarre les gars, vous euh, vous plaignez, et ben la, la, la réponse que j'ai eue euh, ça a été mais non euh, l'euro est tellement faible qu'aujourd'hui, aujourd'hui si on repassait au franc, euh, vous voyez pas du tout évident que le franc soit plus faible que l'euro aujourd'hui, il serait probablement à parité ou même plus élevé. <rire> les gars vous êtes pas du tout. Vous êtes pas bien du tout. C'est de c'est de l'économie fiction, ça. Enfin, strictement rien, mais rien ne vous permet de croire qu'un un, un retour au franc. Euh, vous serez aurez une monnaie à hauteur de l'euro aujourd'hui. Mais le, la balance commerciale vous dit l'inverse, le déficit budgétaire vous dit l'inverse, le, le, la dette, le montant de la dette, l'encours de la dette vous dit l'inverse, l'état de notre industrie et de notre tissu économique vous dit l'inverse, l'état de notre société et du consensus social vous dit l'inverse, en gros on a un pays ingouvernable. Euh, tout vous dit l'inverse. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un rétablissement rapide à un moment, mais euh, et plus important peut-être encore, euh, depuis euh, 150 ans ou presque, euh, la France n'est euh, et, et pas un pays de monnaie forte. Euh, la France est davantage un pays de monnaie faible, peut-être un peu moins de 150 ans, le 19 19e siècle est un peu plus est euh, un peu plus euh, différent, mais de, de, depuis la fin de la, de la Première Guerre mondiale, l'économie française, qui, qui, a été, euh, qui a été extraordinaire dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a eu une économie française, qui, et, et une industrie et des services extraordinaires, il si, faut jamais oublier que le Macintosh, euh, le, le, le premier produit d'Apple euh, qui est révolutionnaire, c'est une pâle copie euh, du, euh, de notre Minitel. Hein. Il faut, faut pas oublier Concorde, Ariane, le TGV, tout un tas de choses, Airbus. On a fait des trucs extraordinaires avec une monnaie faible. Euh, mais alors de croire que aujourd'hui euh, le franc, un franc, un potentiel franc serait plus fort que l'euro aujourd'hui, vous êtes pas bien les gars. Euh, mais bref, c'est vraiment, c'est grave. Et surtout que, encore une fois, si vous voulez. A priori, retrouver une souveraineté monétaire et si vous voulez avoir une monnaie qui soit en adéquation avec votre économie, bah euh, ben, a priori, pour que vous ayez une monnaie plus faible, ça c'est très très très important. Quel est l'avantage d'une monnaie faible L'avantage d'une monnaie faible, c'est que euh, elle va, euh, elle va aider euh, à, à reconstituer votre tissu euh, économique euh, et industriel. Le à et, et à l'inverse. Euh, ça va être plus dur au niveau consommation, au niveau importation. Donc ça veut dire que en termes de consommation, ça va faire mal, euh, mais le bon côté, c'est que vous allez, euh, ce, ce, cette difficulté à consommer va se traduire derrière par euh, une incitation à produire. Et c'est exactement ce dont on a besoin, dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme n'importe quoi, on consomme de la merde chinoise euh, à, à, à haute dose, euh, on, on est en train, en train de détruire notre industrie, on a besoin de ça, qu'on soit bien d'accord. Le, maintenant, le, le, le, le, donc de croire que si on passait au franc, ça serait pas douloureux, et faux. Nécessaire, mais douloureux. Et quand je dis nécessaire, c'est... Si possible avec une préparation, il vaudrait mieux parce que derrière, si, si vous, il faut, ça, ça prend du temps de reconstruire un, un tissu industriel. Euh, moi, j'ai un, un copain euh, qui a voulu réimpatrier euh, des, des pièces électriques euh, en, en d'électromécanique en France. Il n'a pas réussi. Il n'y avait plus les structures. voulait reconstruire des usines, refaire tout ça, ça prend du temps. Euh, donc il faut faire attention à ces choses-là, et euh, j'arrive au cœur de, de, de ma vidéo, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est le pire des deux mondes, un euro faible Parce que ce qu'on oublie, ce qu'on oublie tout le temps en ce moment, quand on vous dit que vous avez un solde commercial euh, de moins, 4, moins 89 milliards l'année dernière, en 2021, sûr c'est moins 89 milliards, vous en avez 50 milliards euh, à destination de l'Union Européenne. Alors, pardon, j'ai pas, là, je me rends compte que j'ai confondu comme un, un, un énorme novice la zone euro euh, et l'Union Européenne. Donc, c'est un peu moins, c'est peut-être 40 milliards euh, pour la zone euro, parce que les gros, les très très gros euh, clients, euh, enfin, les très très gros fournisseurs, c'est l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, tout ça, c'est de la zone euro. Euh, et donc, ben, c'est nous, c'est ce, ce solde euh, négatif. Euh, c'est très important une solde de balance commerciale. C'est une solde de négatif prolongé, c'est grave. C'est-à-dire que là, moi, c'est en, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, euh, probablement qu'on a déjà dépassé les 1000 milliards de solde de négatif, de balance, de, de déficit de balance commerciale depuis l'an 2000. Euh, et ça c'est grave parce que ça s'accumule ça s'additionne les déficits de balance commerciale. c'est exactement euh, comme si euh, bah, il faut, faut prendre votre foyer c'est exactement comme si euh, vous étiez euh, c'est exactement comme si vous aviez euh, un peu de réserve vous avez votre patrimoine puis vous travaillez pas assez pour faire vivre votre foyer et du coup vous dépensez de l'argent à l'extérieur et, et vous n'arrivez pas à tenir votre, votre train de vie et si euh, bah, bien évidemment euh, vous, vous perdez euh, 4% de votre patrimoine une année c'est pas grave mais plus un an, plus un an, plus un an, plus un an, plus, un an, plus un an, à la fin, ça fait énorme, énorme, énorme, non, ça fait, ça fait c'est catastrophique. C'est exactement ça. Euh, une, la, le, un solde déficitaire d'une balance commerciale, ça veut dire que on ne crée pas suffisamment de richesse par rapport à, par à celle qu'on consomme. Et ça, ça s'additionne. C'est grave. C'est très, très grave. Euh, c'est pas du tout euh, parce qu'on fait comme si on s'en foutait. Non on s'en fout pas à long terme, et surtout on s'en fout pas quand c'est structurel. Et ce solde-là, il est à destination de l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, c'est énorme. Le, le, le, c'est 50 milliards sur l'Union Européenne, sur c'est plus des deux tiers de, de notre solde négatif qui est vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Et du coup, ça, que l'euro soit faible ou fort, ça change rien. Ça change rien, c'est-à-dire que l'Allemagne, ça ne change rien aux importations vis-à-vis -vis de, de tous ces pays-là avec lesquels on est à parité. Ah bien sûr si on sortait euh, et que tout d'un coup euh, vous aviez un, un Deutschmark qui était 30, 50 deux fois plus élevé euh, que le franc, ça renchérirait nos importations d'autant. Et ben oui, vous auriez carrément intérêt euh, à euh, réapprendre à faire des machines-outils en France, euh, à retrouver et à les refaire vous-même parce que ça coûte beaucoup trop cher si vous avez, si il faut encaisser 50 ou 100 de de de, de coût en plus euh, à cause du change. Donc ça quand les gens vous disent et ça, j'ai entendu ça dans la bouche de Erlin il n'y a pas longtemps, euh, ah mais c'est pas parce qu'une monnaie est faible qu'on va mieux exporter. Regardez l'Allemagne, regardez euh, la Suisse, c'est faux. L'Allemagne exporte énormément vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de la zone euro et de l'Union européenne, et ça, euh, ils sont une monnaie qui est faible par rapport à la réalité économique du pays. C'est pour ça que l'Allemagne a un excédent si énorme. Pourquoi est-ce que l'euro ne peut pas tenir C'est que vous avez des zones qui sont divergentes entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Tout le monde le sait, c'est standard. Encore une fois, tout le monde sait que l'euro, c'est un truc qui est mal fichu. Et ça, ça vaut le coup de s'y arrêter deux secondes. Euh, parce que vous voyez, bon, bah oui, mais en même temps, en France, la région lyonnaise, l'île de France, produisent beaucoup plus de richesses que d'autres parties. C'est intéressant parce que j'ai déjà dit ça dans une vidéo récemment, que le Larzac ou la Corse, et quelqu'un m'a répondu de manière assez intelligente en disant, oui, mais attendez, le paysan du Larzac, il produit quelque chose qui aujourd'hui n'a peut-être pas de, la valeur, de beaucoup de valeur économique, mais qui est quand même une très grande richesse. La terre est une richesse qui très sous évalué et c'est vrai mais bon on va rester dans un cadre un peu trop économique et aujourd'hui on va prendre on va accepter excusez-moi que l'île-de-France par exemple produit 20% de richesses qu'elle renvoie 20% des richesses de l'île-de-France sont renvoyées vers les régions plus pauvres parce que l'île-de-France concentre y a une concentration de richesses importante en île-de-France tout le monde s'en fout je ne connais pas un Parisien euh, qui voudrait euh, foutre les, les Corses au travail parce qu'il en a marre que ses impôts partent en Corse, ou Larzac, euh, je ne sais pas, toutes les zones que vous voulez, excusez-moi, de c'est de là, c'est les pauvres. C est, c est... Euh, mais à l'inverse, des régions plus pauvres vont envoyer leur main d'oeuvre dans ces régions plus fortes, et elles vont l'accepter. Bon, ben, Aujourd'hui, un Français, de manière générale, n'est pas prêt à aller travailler en Allemagne, encore moins en Pologne et en Roumanie. Pas quelques-uns, oui, minorité, mais à, à, à, grande, à grande échelle, non, c'est faux. A euh, l'inverse, les Allemands ne sont absolument pas prêts à envoyer 10 ou 20% de leur PIB en Italie, en Espagne en France. C'est ça la différence, c'est pour ça que la France est la France et l'Europe n'est pas l'Europe. C'est D'un point de vue économique, après c'est pas la, la seule manière de voir les choses, mais quand on voit les choses de mon point de vue, c'est très simple. Tant que C'est pas une question d'Erasmus, de langue de machin. Tant que les gens ne refusent d'aller travailler, euh, de refusent d'aller travailler dans les pays euh, les, les pays à forte euh, production de richesse, et qu'à l'inverse, les pays à forte production de richesse refusent d'envoyer des, des capitaux aux régions les plus pauvres, vous ne pouvez pas avoir de zones cohérentes intégrées, comme vous avez en France et euh, comme vous avez dans des États-nations euh, fonctionnelles à peu près. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez un euro faible, ben vous avez les deux tiers de notre balance commerciale, qui, de notre déficit de balance commerciale qui s'en fout en fait. Et en revanche, si vous regardez le reste des, des gros pays avec lesquels on est déficitaire, euh, au-delà de l'énergie, bien évidemment l'énergie ça pèse cher, mais l'énergie c'est aussi compensé euh, avec, euh, avec les... les, les, les l'industrie en gros aéronautique, le luxe et l'agroalimentaire. C'est les gros, trois grosses zones où on exporte encore pas mal. Il euh, le... faut pas oublier quand même que la France est quand même un pays qui est fortement exportateur. Euh, est... On est encore plus importateur qu'exportateur mais on exporte quand même encore beaucoup. Hein. On est douche, il me semble qu'on est le sixième pays exportateur encore aujourd'hui. Hein. Et en revanche, on le paye plein pot pour l'énergie parce qu'on a encore notre énergie libellée en dollars et alors qu'on aurait pu depuis 10 ans 15 ans euh, négocier des contrats en euro avec qui avec la Russie Poutine il y a quelques années aurait été trop content de négocier des contrats euh, en euros avec, euh, avec l'Europe et de, du coup d'avoir une protection euh, contre euh, de, de, une protection de change l'Arabie euh, saoudite moi, combien de fois j'ai entendu dire, avec l'Arabie Saoudite, vous pourrez jamais avoir autre chose que les dollars, parce que l'Arabie Saoudite, c'est les grands copains des Américains, c'est les pétrodollars. Bon, bah ben les Chinois ont réussi, ils ont eu leur contrat en yuan. Donc on, on s'est tiré une balle dans le dos. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, l'euro faible, on a le pire des deux mondes, parce que ça renchérit nos importations d'énergie, mais ça nous aide pas tellement à exporter, parce que les, les deux énormes zones dans lesquelles on exporte, qui sont... Euh, pardon, le, le, le, la Chine euh, Et Alors si, il y a le Royaume-Uni, on exporte énormément au Royaume-Uni, on a un gros solde Mais ça nous aide pas à exporter en Chine Et à l'inverse, euh, ça nous aide pas non plus euh, à exporter dans, en, dans, en Europe Qui est quand même, forcément, c'est nos voisins euh, Parce que ben, c'est indépendant de la hausse et de la baisse de l'euro donc ça, c'est vraiment très très très important. On, on a un, un euro aujourd'hui qui, euh, qui soit fort ou qui soit faible, euh, est en train de, de nous détruire parce que, euh, en fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est euh, nous rééquilibrer à l'intérieur de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe, c'est ça le plus important. Et a priori, on n'y est pas prêt. Euh, on n'est pas prêt aujourd'hui ni à laisser exploser l'euro. On est probablement en train d'aller vers une dérive autoritaire. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous dis, dans les prochains mois, il y, y a ce qu'il faut pour que l'euro baisse à 0,8 dollars. Il euh, y a aussi ce qu'il faut pour que la zone tienne. Euh, probablement que chaque crise va être euh, utilisée euh, pour amener davantage de contrôle social euh, et euh, davantage de, de contrôle monétaire euh, et de prédation monétaire sur, euh, sur vos patrimoines. Aujourd'hui encore, je, je sais que c'est difficilement audible, mais on s'en reparle dans deux ou trois ans, aujourd'hui encore, je pense que à moyen terme, euh, on va avoir, une fois qu'il qu y aura eu un gros crack, on va avoir des taux négatifs et profondément négatifs. Euh, ce n'est pas, pas sûr que ça se passe comme ça, mais c'est aujourd'hui ce qui est le plus logique euh, pour essayer de, de, de, de, de faire se perpétuer le système actuel un tout petit peu plus longtemps. Parce que vous ne pouvez pas augmenter les taux. Si en Europe, vous ne pouvez pas augmenter les taux, parce que si vous augmentez les taux, euh, vous, vous faites sortir l'Italie. Si vous faites sortir l'Italie, vous explosez. C'est exactement la crise grecque, en fait. Là, ce qui se prépare aujourd'hui, c'est une crise à la grecque, parce que euh, c'est pour ça que la BCE n'a pas encore relevé ses taux, elle le sait très bien. Le simple fait d'imaginer que euh, éventuellement la BCE puisse relever ses taux, fait s'envoler le prix de la dette, de la dette italienne. Et ça, c'est donc cette divergence euh, entre les taux de dette euh, italienne et allemande est très mauvaise. C est, c est, c est... Ça nous rappelle ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. Euh, ce n'est pas, euh, le... vous n'êtes pas dans une zone monétaire convergente, donc elle est divergente, donc elle explose d'un moment à un autre. Ou alors, vous la congelez. Vous la congelez dans un truc soviétique dans lequel euh, dès qu'il y a un truc qui va pas, vous le tapez dessus avec un marteau. Probablement vers ça qu'on se dit, je suis désolé. <rire> euh, et, euh, et, et du coup, comme les taux peuvent pas monter bah, et que vous ne pouvez pas non plus rester dans la situation actuelle, puisque la situation actuelle est chaotique, bah, vous, vous risquez, euh, vous risquez de, de, de, de repartir pour un tour euh, vers, vers des baisses de taux. Et ces baisses de taux paraissent impossibles aujourd'hui à cause de l'inflation. Mais si vous arrivez euh, à mettre en place le projet actuel euh, de la BCE, qui est l'euro numérique, l'euro numérique qui n'est pas euh, un simple outil pour faciliter les transactions, l'euro numérique, c'est euh, une manière de vous envoyer un, un carnet de rationnement géant pour vous autoriser à consommer ou pas selon ah ben, Je veux dire que l'inflation, ils vont la maîtriser. Hein, si euh, si ils vous coupez le chauffage de force, cet hiver où l'eau chaude, euh, s'il limite vos déplacements, s'il limite ce que vous avez le droit de bouffer ou non, euh, et qu'il les limite non pas par la loi, mais directement par la carte bleue, c'est ce qui se prépare avec l'euro numérique. C'est toujours pareil, le combo gagnant euro numérique, euh, passe, pas uniquement sanitaire, euh, et identité numérique, si vous avez ça. Ben En gros, si on, on, on peut, vous vous, vous, vous donnez des quotas de kilomètres en train, en avion, en voiture, un certain nombre de litres d'essence, un certain nombre, et puis si vous les avez dépassés, tant pis pour vous. Alors, ce qui est important, donc dans, dans la situation actuelle, ce qu'on observe, avec euh, avec le, le refus du passe sanitaire de, là qui vient d'être acté à l'Assemblée, c'est que le plan n'est pas huilé et ça marche pas comme il voudrait que ça marche. Et là, quand on voit euh, quand on voit le, le, le ministre de la santé qui dit bah, finalement euh, moi je vais je vais vous euh, vous céder la réintégration des soignants pour avoir mon passe sanitaire, il faut remettre ça dans cette plus grande euh, c'est dans ce, ce, ce, ce prisme plus large, qui est de se dire que euh, la logique de passe est en fait euh, une logique de contrôle général. on, on sort de l'aspect purement sanitaire. Et donc il faut surtout garder cette logique de passe, au moins à bas bruit, pour pouvoir la réactiver à tout moment, et pour pouvoir très rapidement, quand on en a besoin. Euh, le, le Moi, je vous ai parlé déjà, je pense que j'étais un des premiers à le faire en France, de passe énergétique. Bon, ben bah, ça y est, c'est le passe énergétique qui est en train d'arriver. Et pourquoi j'étais le premier à en parler avant d'autres C'est parce que je n'ai pas attendu qu'il y ait une déclaration de Bruno Le Maire, mais parce que c'est un, c'est le sens de l'histoire, et de deux, c'est la nécessité, puisque vous n'êtes êtes pas capable d'avoir suffisamment d'énergie pour tout le monde notamment parce que l'Allemagne euh, va euh, faire de la prédation sur notre énergie à nous parce qu'on a, mine de rien encore des beaux restes avec EDF et nos centrales nucléaires et que ça l'Allemagne ne supporte pas qu'en France l'électricité soit deux fois moins chère euh, que, que chez eux bon ben, on va payer les conneries allemandes c'est ça l'Europe aujourd'hui c'est pour ça que et quand l'Allemagne euh, est en train de prendre 100 milliards euh, est en train de dépenser 100 milliards pour son armée faut pas croire que c'est pour aller à l'est, hein. parce que euh, aujourd'hui, euh, la, la, la tentation, euh, c'est euh, de soit ce qui serait plutôt sain que soit l'Allemagne qui se barre parce que les Allemands en ont marre de compenser les conneries des pays du Sud. Faut jamais oublier qu'un retraité allemand aujourd'hui est plus pauvre qu'un retraité français. La richesse de l'Allemagne n'est pas la richesse des Allemands richesse de l'Allemagne n'est pas la richesse des Allemands et donc il y a un moment, eux, ils peuvent en avoir marre quand les BCE vous disent euh, on va monter les taux tout en préservant la dette euh, italienne le seul moyen de faire ça, c'est que ce soit l'Allemagne qui paye la dette italienne ils sont pas du tout d'accord pour ça, les Allemands, ils sont pas d'accord on leur demande de prendre des douches froides cet hiver vous demandez à un teuton de prendre une douche froide et d'aller payer pour l'italien jamais de la vie, jamais Ouh, sinon c'est l'armée mais voilà je suis désolé, c'est pas très gai tout ça, mais bon cela étant dit, il euh, ben, y a des engagements politiques, on peut comprendre, c est, c est, tout n'est pas joué, on l'a vu, il y a des, une petite étincelle qui est sortie cette semaine, donc il faut surtout embrayer là-dedans et à fond, euh, il faut euh, pousser nos députés, il faut euh, avancer là-dedans. Et la deuxième chose, c'est qu'à titre individuel, dans ce truc-là, ben oui, il faut vous protéger contre une crise de l'euro, et ça, il y a trois choses à faire, pas compliqué. Donc, un, je vous l'ai dit, euh, il faut que vous, vous sortiez, il ne faut pas que vous ayez tout votre patrimoine en euros. Il y a plusieurs manières de faire ça. La première chose la plus simple, c'est euh, d'avoir d'autres euh, monnaies euh, que de l'euro, que ce soit des investissements en monnaie étrangère ou simplement de, de, de la monnaie. C'est un compte courant euh, un, un compte courant dans une monnaie, euh, dans, dans un compte courant en dollars en francs-suisses. Euh, en sterling. en ce moment, c'est un peu compliqué, euh, mais... Euh, éventuellement en couronne norvégienne. Euh, c'est des choses qui sont assez difficiles en France, c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement en Suisse. Euh, je vous mets des liens euh, en, en description euh, avec, euh, avec des dossiers et des choses pour pouvoir euh, euh, travailler là-dessus. Euh, donc bien donc ça, c'est ce dont je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un potentiel, il faut acheter du dollar, vous avez un potentiel de, de 20%. Euh, je vous rappelle encore une fois, que moi j'ai conseillé euh, de se positionner à la, euh, en dollar, il y a, euh, il y a déjà, euh, pff, je me dis, c'était pas très longtemps après le, le, le début de la crise sanitaire, et moi j'ai eu raison, et à ce moment-là, quand je disais ça, tout le monde me disait, « t'es fou la faux !» Donc celle-là, je suis désolé pour une fois, je vais vous la faire, je vous l'avais bien dit euh, si vous voulez, c'est si un truc très simple, si vous voulez avoir un petit peu de devises étrangères de manière facile et sans vous embêter, vous prenez une carte révolute, ou les néobanques, vous avez plein de néobanques aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des devises étrangères facilement, c'est pas extrêmement robuste, parce que vous n'avez pas vraiment des devises étrangères, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc si vous voulez vraiment des devises étrangères, il faut faire des choses un peu mieux. Euh, et ça, ça c'est vraiment des choses à quelques mois, euh, c'est pas de l'ordre de la spéculation, mais c'est des investissements à assez court terme, parce que votre carte Revolut, si vous avez un gros crack, éventuellement on, euh, on va vous expliquer que Revolute fait faillite, et puis tant pis pour vous, hein. Faut pas mettre tout, ses, tout son argent sur des trucs comme ça. Bien évidemment, après, il y a de l'or. Je n'arrête pas de vous dire d'acheter de l'or. Je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, oui, l'or est en solde en ce moment, même s'il si a l'air très cher. Et il y a des très, très, très, très gros arguments sur la manipulation du marché de l'or actuel qui fait que euh, on est en train de comprimer le ressort. Et vous allez voir ce que vous allez voir <rire> Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur une tendance haussière à long terme sur l'or et vous êtes sur une assurance contre une crise de l'euro. Toujours pareil. Et troisième chose, de l'immobilier anti-inflation. Celle-là aussi, je vous ai promis, c'est de la toute prochaine vidéo sur l'immobilier parce que c est, c est, c est le, le marché immobilier est en train de se transformer profondément, notamment l'immobilier d'investissement. Euh, le, le, les trucs qui marchaient jusqu'il y a deux ans sont en train de devenir extrêmement risqués à long terme. Ça, je vous explique ça dans une prochaine vidéo aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez protéger votre patrimoine de l'inflation et de la baisse de l'euro, ben bah, il faut revenir au bon vieux truc de papa maman. Désolé, on n'a plus le droit de... on a se fait sortir le, le terme bon père de famille du droit français. Ben bah, nous, on va faire de l'investissement bon père de famille avec de l'immobilier anti-inflation, de l'or, des devises étrangères. Et si déjà vous avez ça, après on pourra avoir tout. Le reste et oui, euh, il y a des choses à faire en crypto-monnaie aussi. Ça aussi, j'ai promis. Je pense que là, il va avoir pas mal d'activités bientôt. Mais ne croyez surtout pas que vous êtes piégé parce que vous n'êtes piégé que si vous allez voir votre banque. Faites, faites l'expérience. Si vous voyez cette vidéo, vous pouvez aller voir votre banquier, et vous lui posez simplement cette question. « Bonjour monsieur le banquier, euh, j'aimerais ai, euh, mettre 10 000 euros, 1000 euros, euh, je sais pas combien vous voulez, pour protéger mon capital d'une crise de l'euro. » Et vous allez voir ce qu'il vous répond. A priori, il va vous donner, moi c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai fait, euh, ils vont vous, vous proposer des investissements en euros. Mais mec, ils n'ont rien compris. Le, donc, euh, donc si vous restez dans l'univers bancaire, vous êtes foutu. Euh, et même, euh, vous, êtes, vous pouvez même sortir de l'univers monétaire et, et, et tout ce que vous pouvez transformer euh, en bien d'investissement, en bien de consommation, refaire vos maisons, vous préoccuper de votre chauffage, euh, et vous pouvez vous rendre autonome euh, en, en chauffage le plus possible mais même un potager, je sais que moi j'ai le truc potager, vous pouvez, moi je, je même conseille, je conseille à mes lecteurs d'investir dans des vaches vous avez des, en France, vous avez des trucs super pour investir dans des vaches, c'est pour ça que je vous dis investissez-vous, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume parce qu'il y a énormément de choses, et je peux pas moi les répéter à chaque fois dans des vidéos de 30 minutes euh, donc c'est un truc qui se fait sur le temps long, euh, et donc inscrivez-vous, mettez-vous le lien et commencez par faire ces trois choses-là à réfléchir à, à, à ces trois choses-là dont je vous parle, je, vous en, je viens d'en rajouter une quatrième, pardon, c'est euh, L'or, devise immobilier anti-inflation Et pensez à votre chauffage cet hiver Franchement, j'aurais dû commencer par là Pensez à votre chauffage cet hiver Parce que ça, va, ça risque de piquer un peu Allez, et moi je vous dis à votre bonne fortune Et partagez, commentez cette vidéo Et dites-moi si ça vous intéresse tout ça.